Qu'est devenu Rémi Faucheux, d'après vous Ah, j'avais oublié Rémi Faucheux ah, Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a pu devenir, ce Rémi Faucheux oh, Alors ça, c'est une belle question. Voilà, ce nom me dit quelque chose, c'était qui Rémi Faucheux, ça euh... Et souvent, je repense à Rémi Faucheux. Ouais, ça, pour le coup, euh, c'est une vraie influence dans, dans ce que j'ai fait, de mettre des vrais noms, des. Et, et, et c'est pareil aussi de montrer que ces trucs on est censé comme ça passer dessus parce qu'on devient adulte, parce que ce qui compte c'est vraiment de, de trouver un métier, d'avoir une place sociale. En fait finalement on garde en soi plein de noms. Moi j'ai beaucoup... Euh... Ils ne sont jamais les mêmes, on a toujours chaque année de la sixième à la terminale on a un Rémi Faucheux dans sa classe. En général il a des lunettes, il a de la morvonée qui coule, il n'a pas ses affaires de sport quand on fait du sport, enfin, c'est Rémi Faucheux. Rémi Faucheux, il était dans ma classe, en 3ème B, mais il s'était trompé de groupe, il avait visité la tapisserie de Bayeux. Ben Faucheux, j'ai pas eu de ses nouvelles depuis très longtemps. Il est pas bien heureux à l'heure qu'il est. Enfin, ça va, il ne crève pas de faim, mais... Oui, Rémi, Rémi, il a ouvert une, une patate Dream à, ah ouais, en banlieue d'Orléans. Il a ce qu'on appelle une vie de merde. Il fait un petit boulot de merde dans une petite boîte de merde, dans une rage, un peu de merde après le, le midas sur la, la, la n 12 ouais je pense que je pense qu'il coécrit des fictions france 2 <rire> euh, juste après Coigière hein. voilà j'espère qu'il s'est coupé les cheveux parce que j'aimais pas sa coiffure. Ah